Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous la à la CAO pour pouvoir voter une nouvelle émission. D'accord, yon a un pilule de n'importe Grand pile c'est André Michel, by détail. Comment a un peu de temps. un pile un a un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un pilule, un peu de temps un pilule, un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 De belles si moun sa yon m'ap gade la jo. Ah, marcher. Parce que bon moun yon bagay. Ou est mal là. Pendant qu'on fait là de là. Même le ou mal là 90%. Mais yon 5% bien quand même. Qui minime Malgré tout. K'ap avec mal là. Sinon mes amis. En bel monde d'ap voler. Gé monde qui qu'on ap flan n'en côté un en bel million. Mais pour qui ça yon pas voler. Pour qui ça on n'est pas. Comme si yon n'egg la femme, il rezi et la vel. Mais comme si yon sa de bagay il respecte. Comme si.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 Et forme forme Ok, vous avez oui, okay. passage oui, capital Vous partie parti là, le saint oui, fait la euh, oui. Oui. Oui, fait la le matin oui, qui est au côté, par exemple qui est à Ok. Mais les gens qui des signes C'est Oui. Je suis Oui. Je Ça va se ça nous dit. Mais comment on fait arriver à euh, libérer là? Et bagitan la pas mmh, OK, okay, okay. Eh bien, de non, bien. Et bien, ou y de envie dit avec bien OK. A commencé tout là. Bonne Mais responsable a dit la le aller.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 Mais l'état semble euh, pas faire. Mais je ne passer à l'action. Il y a des gens, des gens, des bien, gen gens, des gens, des gens, des gens, bien gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des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 Joune Jodi à la encore, un information courir dans premier temps, il ouais, y a arrêté vite l'homme. information vient à courir comme quoi information l'homme il y a un machine de Il y a un double. Il y double. Oui, frère. Il y a peu de courir, brisou, courir, brisou, courant, pour Donc, vite l'homme, hmm, c'est problème. problème. Donc, euh, Joune Jodi à pas capable de dire, 400 mètres. Quand il y a un dans le bloc de ça, le bloc tabar.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 Et puis y a le découragement. Pendant nous la, la police, que nous avons courage là, mes amis, àriel, si c'est pas une gaspille écope, bah oui, si c'est pas une gaspille écope, bien, blaguez dans la police, permettre que nous ayons fait un enseigner de bagaille tout. Bah on est conseiller de zone, même là il y a beaucoup cas, j'ai ri mais, conseiller de côté mes amis qui primordial au moins, mon capable passer là sans qu'elle saute. Un ben bah, un problème non on est au cas tout.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 Je te dis ai dit que vous avez dit que la gueule. que nous avez dit de parce que dit que vous dit la Pour que vous que que Nous nous, avons -il, nous avons fait un de chose, parce que que vous que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 Combien de dollars et combien de monde. Bon, nous, te, bah, nous demandons 600 000 dollars américains. Nous ne pas là avec nous ne nous pas comme ça. famille entre nous, juste nous faire un nous les Bon, à nos nous avons dit, que pour nous, nous, <c paganises> un pour nous, pour nous avec 2 millions de good Que nous pas Nous pas Nous pas ne Nous Nous et la population Vous comprenez Et je demande, pour nous libérer nous. Que bon nous. Quel message vous voulez adresser directement à la personne qui est Bon, le message m'a lancé. Hein? Je me dit, monsieur, vous avez petit tout, vous madame, vous tout. Gardez comment la situation pays. Parce que ça a fait. Hein? Les bon choses qui est même d'évangé, elle elles sont pas belles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 Mental, monsieur, on dit j'en Mais il dit malgré tout, il y a bataille. En tant de mettre André Michel. C'est la voie qui responsable. C'est le même dans de l'année qui passe. C'est le même C'est le même de qui est C'est le même qui est C'est le qui est C'est le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 nous n'avons pas voix mourir, mourir, la voix qui est pourrie, on a la la Barabas, est ce la situation la de la peine, quand a c'est la pour faire connaître les micro-annoncés qui est responsable des blousailles, catastrophe qui passent dans le pays. mangez Je dis à SDP, supporter à 500%. La bataille de la police a fait pour mettre la sécurité dans le pays. SDP, c'est pour tout le pays. C'est pour tout le pays. Même SDP. C'est pas tout le pays sur la police la police à la parce que vous vous pouvez monde dans le pays d'Haïti. Et SDP a campé en face de monde qui campé en face de la police parce que aujourd'hui, avant une bataille, c'est où nous choisit choisi la des de ont choisi de supporter la police comme institution républicaine de, de métier. d'ordre. est-ce que dans de la police, sont institution, pour protéger les citoyens On était ensemble. On, est on est avec nos ensemble. On ensemble. On ensemble. On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 Je moi arrivé dans la porte, je dans la porte, je suis je la je suis je suis je je je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 tout de suite après provocation, le thé a commencé à voyer, la provocation verbale a passé dans l'agression physique. Il y a trois message. messages. Le premier message, c'était 10 jeunes gars, c'était l'analyse schématique 32-34, mais vraiment, il très clairement, il ne pouvait apparaître cette conscience qui est importante.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 Noir, rouge, Moi, j'ai dit que c'est 10 de là c'est une façon pour nous capable d'identifier. Parce que dans 10 qui pas que aucun mot à noir là-dedans. Mais c'est pas parce que moi, du noir, mon rouge, pas de ça, dépasser par ça. Et la bataille, il n'y a pas de dans des soins, dans Deuxième considération qu'on fait.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 Gars, si w w, w M, w, bataille, Pouf Agression fait ce moyen il pas empêcher SDP que de bataille est moyen SDP bataille l'élection, c'est là la police avec le peuple là, gang qui est en parce que l'élection va faire avec gang qui est en avec qui si on fait élection avec gang c'est le chef qui Parce que plus de c'est mal SDP a continué à faire. La dans la bataille?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 Ça passe la plaine dans son monde. Et nous-mêmes au niveau SDP, nous prenons Et nous te content sur le combat qui Et nous demandons que tout le monde continue à sur le et autour. Et nous que tout le monde retourne la caille. Par exemple, Matissan, Montamara, Cité Soleil, Air, La Plaine, on met tout le monde retourné à la caille Parce que ça est important. Parce que l'Intang, le peuple haïtien. Capable sommes de paix. Nous n'avons pas capables de tout ça. Nous sommes en esclavage nous Nous-mêmes au niveau SDP, nous prenons travail, c'est ça. Et c'est dans ce sens qu'on a dit, que l'État, le gouvernement, pressé-pressé, il faut qu'il mette en place un programme d'aprésions sociales. là. programme ça qui a la paix que nous faisons. La paix de premièrement, de voler au secours de Moune au Février du Gatimé Aider, il y a des programmes qui font dans le quartier populaire pour permettre qu aient et tout le monde. Parce que la paix reste Parce qu'en plus de fois, c'est misère, c'est grand coup, c'est chômage, c'est insécurité. Je crois que les couronnes, il faut que l'État travaille sur nous et nous interpelle pour collaborer avec l'organisation une une responsable de quartier populaire pour permettre que les gens aient et, le et après ce moment ça doit aller tout joindre dans le programme que la police met en place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 Guéti petit militant, on en nous comment ça te